Cette demande de contact à la demande de Jérôme, Jérôme SLK, qui aimerait parler à sa maman. Sa maman qui se nomme Martine. Je ne dis pas le nom de notre famille, Martine. C'est pour vos, vos fils, Jérôme et Michael. Merci, c'est pour les deux. Donc, je vais expliquer à, à vos enfants comment je vais pratiquer cette fois-ci. Je vais placer la chanson de Plister Stop « Love me » d'Elvis Presley. D'autres, les paroles de la chanson sont en anglais. Et les messages qui seront dessus seront délivrés pour vous. Merci. Donc, pour cela, j'aurai besoin que Martine soit là. Bonjour, Madame Martine. Est-ce que vous m'avez compris, s'il vous plaît Je vais passer le disque et délivrer les messages à vos enfants. Je vous remercie beaucoup, Madame Martine. Vous me reconnaissez maintenant, hein? c'est pas la première fois. Donc je démarre, hein? je laisse aller l'audio. Et Dites les euh, messages que vous voulez mettre à vos enfants. Merci beaucoup madame. Merci, Merci madame, je vous entends. Merci madame, je vous entends. Merci, madame, je vous entends. Do, Merci. Merci Madame, je vous entends. Merci, Merci Madame, je vous entends. Parlez assez fort, s'il vous plaît. <coughs> Parlez assez fort, s'il vous plaît. Kiss my lips for me. <coughs> parlez assez fort s'il vous plaît <laughs> <inaudible> Avez-vous un message pour Jérôme, Madame Martine? Merci. Avez-vous un message pour Jérôme, Madame Martine? Merci. Avez-vous un message pour Jérôme, Madame Martine Merci. paix êtes-vous en paix êtes-vous en paix êtes-vous en paix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 du temps que vous m'accordez et de me répondre à chaque fois. C'est gentil de votre part, madame. Merci. gentil de votre part, madame. Merci. votre part madame. Merci. Dites votre part madame. Merci. Je vais écouter madame. Et je vous remercie si vous m'avez laissé de beaux messages pour vos enfants. Euh, et je vous dis à bientôt. Merci. Vous pouvez remonter dans la lumière. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Darling, you are black. me you always be. Loving me, darling you Loving me, darling you Loving me, darling you That's yes, all I you know Merci beaucoup.